Ah, ok. Il sachant... Il commence à, à s'achoir. Ok. Elle va être embêtante. Elle est ici. Elle est où la feng Oh Ok. Bambouze, là. Ok. Il faut que je la fasse tomber. Ils vont finir. T'as un corbeau Oui! Fini! Fi avance! Très bien. J'ai tellement fier de toi. Palette. Et le 1. Ah, j'aurais pu mater lui! Depuis tout à l'heure, il était AFK! Ok. Tellement long. Ah ok. Ça fait, ça fait son effet, hein, la ruine. Ah oh, il est resté là, le gars Non Ok. Il est où, le petit Là. C'est long, hein, c'est long. Je suis même pas à la moitié du, du dos. Ok, réparateur. Alors. Donc... On en était où mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sachant qu'il y a la ruine là. Hein? Ok. Ils ont le choix. Hein? Ok. Faut que je les mate là j'arrive il y en a un deuxième là j'en suis un peu plus à la moitié donc il faut que je continue par là ok Merci Sir Sidious. merci beaucoup Très grand merci à toi Ok il va le libérer là hein. C'est maintenant, 3, 2, 1 Il va revenir lui sur ses pas Ok <rire> T'as raison tu as raison Donne-moi ton swag Sachant que l'autre est là. Hein. Ok, l'autre elle est partie. Hein. Ok, l'autre elle est parti, j'ai l'impression. Mmh. Ok. Les moteurs qui sont quand même assez éloignés les uns les autres. On est presque à la p 3. Hein. Presque, hein. c'est gigalon. Hein. C'est gigalon. Ok. C'est la ruine qui fait le taf en vrai. Hein. Si j'avais pas la ruine, euh, je t'ai tu foutu. Hein. Ok, parti par là. Ok. Ok, donne-moi, donne-moi, donne-moi. <rire> là, va falloir vous dépêcher, les gars. Palette. Va falloir tellement vous dépêcher là. Là, c'est maintenant, c'est maintenant. Voilà. Tout va se jouer. Sachant qu'ils vont pouvoir euh, finir tous les moteurs. Ouais, va falloir faire tomber toutes les palettes. Va falloir faire dégueuler la palette. Ouais. <rire> oh, ok. Palette, ok. Nous avons un, deux, trois moteurs par là-bas. Potentiellement un autre moteur en face. Ok mais avons quelqu'un qui est passé par ici. Qui retournait par là-bas. Ok. Ce moteur il était bien avancé, très bien. Ok, je peux pas avoir le temps. Je peux pas avoir le temps d'arriver. 70% à peu près. La ruine est foutue. Bien vu. Oh non, j'aurais pu le choper. J'aurais pu le choper. J'aurais pu le choper. Ah, ils vont quasiment finir le moteur. Nous avons un deuxième ici. Je me souviens que j'étais en, en P3, comme ça, limité. Et pour éviter ça, euh, ce qui se passe, c'est que nous avons les survivants qui sautent littéralement dans les... Euh, dans les euh, placards. Et en faisant ça, ça leur évite de passer en... En P3. Ok. Est-ce que tu veux, hein? On va faire un truc. Alors, est-ce que nous avons quelqu'un. Là, c'est chaud et plus personne va s'approcher de nulle part. Hein? Si quelqu'un va l'aider, mais -ce, un... ce dont j'ai un gros doute. Regardez. Plus personne s'approche! Regardez. Allez, allez. Je les tiens à distance, là. Il va passer en P2. Là, il va par là, il va passer en P2. Il va totalement passer en P2. La stratégie maintenant, c'est de... Elle là, elle va vers... Vers elle. Voilà. It's ...Johnny Et là... alors bouger messieurs-dames. T'as plus de palettes là-bas, tu les as utilisées Ouais, peut-être. Ouais. Là, t'as plus rien, là. Va falloir qu'ils se dépêche. hein. Euh, gauche. Ils vont finir le... Et de deux. Ils vont finir le moteur. Maintenant. Et j'espère que la RNG m'aura rapproché. Totalement. Ok. Ils sont là. Ils étaient là-bas. Les deux, hein. Je pourrais en avoir qu'un seul. Mmh. Et le dernier va ouvrir la porte. Le David va s'en sortir sauf. Ah, quoique. La porte, les deux portes sont là. Hmm. Peut-être en trouvant la trappe du coin. Hein. David. Oh David. David. À la place de David, je préférais largement être emporté par l'entité que par Myers. Oh, oh, David, ah hmm. David, les de t'as sauvé, David. J'aimerais qu'on fasse ça proprement. Proprement. C'est bon. Alors, David bien tenté, David